Excellences, Monsieur le ministre, Monsieur le Conseiller du Premier ministre, Madame la Présidente de la CEU, Monsieur les Directeur Généraux, Monsieur les recteurs, chers enseignants, très chers étudiants, nous voudrions avant tout souhaiter la bienvenue à nos luttes autres et inviter. Et remercier vivement le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour avoir choisi notre université, l'Université Nongo-Konakry, pour le lancement de la troisième édition du Forum de l'étudiant guinéen. L'Université Nongo-Konakry, UNC, qui vous reçoit aujourd'hui, est un établissement d'enseignement supérieur privé. Elle a été ouverte par arrêté numéro 2007-4775-MENLSS du 27 décembre 2007 avec quatre programmes de licence, à savoir droit, administration des affaires, économie et génie informatique. Elle compte actuellement 11 programmes de licence, les quatre précédents et sept autres qui sont sociologie, sciences politiques, sciences comptables, banque et assurances, commerce international, douane transit, banque et finances, méthodes informatique appliquée à la gestion des entreprises MIH. Par ailleurs, l'UNC dispose de six programmes de master, à savoir ingénierie financière, audit et contrôle de gestion, management des ressources humaines, ingénierie marketing et commerce international, droit des affaires et du contentieux, société, paix et développement, réseau et télécommunication. La devise de l'UNC est connaissance, compétences, excellence, tout chose qui nécessite la rigueur dans le travail. Cette rigueur se traduit. Dans le respect du calendrier universitaire, l'achèvement des programmes de formation, la remise à temps des diplômes et surtout le travail sérieux et la discipline des étudiants, chacun cherchant à se lisser parmi les meilleurs. L'UNC est à la disposition de tous les fils du pays et d'ailleurs sans distinction d'ethnie et de religion. Le seul critère de distinction entre les étudiants demeure la discipline et la performance. Les programmes développés à l'UNC sont enrêtés au niveau national et international. Ce qui constitue un atout dans la compétition, tant au niveau national que sous-régional. Vous comprenez aisément pourquoi l'UNC est leader parmi les universités privées évoluant en Guinée. Elle le doit fondamentalement à l'engagement, au développement et à la compétence de ses enseignants et de son personnel administratif. C'est le moment et le lieu de les féliciter chaleureusement pour le travail déjà accompli, et les encourager à préserver dans l'effort quotidien afin en fait de hisser l'université à la hauteur de ses ambitions. Par ailleurs, l'université a conclu des accords de partenariat avec des universités et des entreprises de la Guinée et de la sous-région, notamment avec l'université Cheikh Attaliop de Dakar, l'Institut africain de management de Dakar. De plus, notre université a été classée deux fois avec l'université privée de Guinée lors des évolutions de 2011 et de 2013. Mesdames et Messieurs, le forum de l'étudiant guinéen est en train de s'installer petit à petit comme l'une des meilleures traditions de l'école guinéenne. Plus que des journées portes ouvertes, le forum permet de mettre ensemble les, les institutions d'enseignement supérieur, professionnelles et de recherche scientifique avec les élèves, les étudiants, le milieu professionnel, les employeurs de diplômés, la population et même les universités étrangères. Fidèle à son éternel engagement, accompagner toute activité d'où qu'elle vienne qui s'inscrit dans la droite ligne de la qualification de l'enseignement, notre université accueille sérieusement le lancement du forum de l'étudiant guinéen. Le forum de l'étudiant guinéen, initié en 2017, est une occasion unique en son genre, car son instrument favorise les échanges fructueux. La pertinence d'une telle activité n'est plus à démontrer et il faut à ce fait rendre un grand hommage au président de la République, le professeur Alpha Condé, pour avoir permis au forum d'avoir lieu et pour le précieux soutien qu'il lui accorde. C'est une opportunité qui ne se présente qu'une seule fois dans l'année où les élèves et étudiants, acteurs de l'éducation et ceux du marché de l'emploi, peuvent durant des jours se côtoyer, échanger, se connaître et se donner mutuellement des conseils. Ainsi, toutes les parties prenantes y trouvent véritablement leur compte. Pour les élèves et étudiants, c'est un espace de grande portée où ils peuvent de ce à quoi ils sont destinés, afin, grâce aux thématiques d'orientation scientifique qui seront débattues lors des conférences, durant le forum, mais aussi par la matérialisation de leurs débouchés. Ainsi, ils peuvent se fixer des rêves et savoir à quelle stratégie utiliser pour y parvenir. L'univers de l'éducation doit être perpétuellement en contact avec celui du marché, car l'acquisition des connaissances n'est pas une fin en soi. Par conséquent, ceux qui sont formés sont destinés à servir la nation par le bien notamment de ces entreprises. Les acteurs de l'enseignement, à travers ce forum, ils toucheront du doigt les innovations du marché de l'emploi et seront bien outillés quant à l'adaptation de la formation aux nouvelles exigences du marché. Cette rencontre nous permet de rencontrer l'essentiel des acteurs majeurs du monde de l'entreprise avec lesquels ils peuvent nouer des partenariats pour ouvrir des formations techniques à la demande de ces destinataires. Ces C'est une opportunité pour ces acteurs de recevoir les appréciations de ces entreprises pour mieux les affirmer et les rendre conformes aux réels défis du monde de, de l'emploi. Enfin, pour les acteurs du marché de l'emploi, le programme de en guinée est une rencontre scientifique et culturelle, sanitaire qui contribue à la qualification des futurs diplômés, ce qui pourra progressivement résoudre le déficit de compétences, de ressources humaines, tant par les employeurs. Pour toutes ces raisons, j'invite toutes les parties concernées par ce grand rendez scientifique à ne ménager aucun effort pour sa grande réussite. Je ne pourrais terminer sans saluer et remercier l'ensemble des partenaires du Forum pour leur soutien et les encourager à accompagner chaque jour davantage des cours guinéens. Vive le Forum de l'État guinéen, vive le Président de la République, Professeur Alpha Gondé, vive la Guinée, nos chers partis. Je vous remercie.